C'est Winman, content d'être avec vous, grosse vidéo aujourd'hui, vidéo SQDC, vidéo très attendue des abonnés de Winman, on parle ici de la variété Dette Boba de la marque 7 Acre Craft collective. Donc, toujours un plaisir d'être avec vous. On connaît Craft Collective chez Winman. C'est le haut de gamme de cet arc qui est produit par Supreme Cannabis. Malheureusement, Supreme Cannabis a été acheté par qui? Par Canopy Grow il y a un an. Donc, depuis un an, ce qui est arrivé avec cet arc, il est arrivé des changements. On peut parler euh, premièrement de l'emballage euh, qui est différent, mais on a changé aussi les variétés. On avait connu chez Winman la Review 249, le fameux Pink de cette art ah, craft collective qu'on avait beaucoup aimé chez Winman. Ensuite, la Review 279, le Ice Cream Cake de craft collective, un autre produit gagnant à la SQDC. Mais pourtant, Canopy a décidé de ne plus les, les, les produire. Je, je les vois plus. Je ne suis plus capable de les trouver. Donc, si on regarde ce que nous offre Canopy et Supreme Cannabis avec Craft Collective, Orange Kings de Craft Collective à 39 et 30, ça m'intéresse pas du tout, Uppercut Punch, encore une fois, « You où mon pinkush? »« You ou mon ice cream cake? » Et le « Dead Boba » ici, il n'y en a plus. Donc, euh, ce qu'il va en avoir, je ne sais pas. Il euh, n'y en a plus en ligne, il n'y en a plus en succursale. Donc, il y a deux produits de craft collective présentement disponibles. Deux produits que je n'ai pas essayés. Le « Orange Things » et le « Uppercut Punch ». Donc, Canopy, on sait c'est une compagnie qui ne m'intéresse pas. J'ai essayé toutes les gammes euh, de produits de Canopy, que ce soit Tweed, que ce soit TWD, euh, que ce soit Tokyo Smoke. On se rappelle que essais par-dessus essais, phénotype de marde. Donc, Canopy, une compagnie que je recommande pas à personne. 7 dollars et 3 sous pour une action. Et si vous voulez acheter toutes les actions au complet, mais ça va vous coûter 2 milliards 771 millions. Donc, est-ce que Canopy vaut 2 milliards 771 millions? Peut-être qu'ils ont beaucoup d'infrastructures, peut-être qu'ils ont beaucoup d'usines, d'entrepôts, de lumières, euh, d'équipements. Mais ça m'intéresse pas. Je, je, je veux pas acheter Canopy Grow à 2 milliards 771 millions. C'est ridicule. Donc euh, on l'ouvre. On l'ouvre, on l'ouvre. Euh, je m'attends, je m'attends à quelque chose de très bien. Euh, mes attentes sont élevées. Mes attentes sont élevées. Euh, vous savez, Winman, on, on essaie beaucoup, beaucoup de produits à 25, 26, 27 dollars, Mais là, on parle ici de 39 dollars et 30 sous. Donc, si je vais voir euh, plus précisément la fiche descriptive du Debt Boba, on peut avoir entre 23 et 29 de THC. Et j'ai ici, entre les mains, 28 28% de THC. Est-ce que ça va nous baser fort? On verra. Euh, Indica. Indica, euh, c'est Indica, notre euh, dominance, donc c'est très intéressant. Cariophylène, Myrcène, Humulène. Pinène et Pinène. Donc, c'est vraiment extraordinaire sur le site de la SQDC. On a deux fois la terpène Pinène. Le site de la SQDC, c'est ridicule, c'est redondant, c'est fatigant. C'est... ça fait trois ans et demi, là. Trois ans et demi, c'est pas à la perfection, c'est loin, c'est... On est à des années-lumière, là. On a l'air on d'une gang de cave. Caryophyllène, pinène. Cariophyllène, Myrcène, Humulène, Pinène, Pinène. Donc, est-ce que c'est écrit sur le contenant? Euh, les terpènes. Ben, je ne penserais pas que Canopy Grow connaissent des terpènes. Donc, ça me surprendrait vraiment, là. Euh, non, non, non, non. Ça a été emballé le 15 décembre. Donc ça fait quand même assez longtemps. On n'a pas d'autres informations ici. 3.5 grammes, 15 décembre. Euh, Suprême cannabis. 7 arcs. On voit pas encore là, le mot canopy ». De toute façon, c'est pas très, très C'est pas nécessaire que <coughs> ça soit écrit, inscrit. Je me demande s'il y a une pochette d'humidité. Euh. Auparavant, je pense pas que Craft Collective il y avait des pochettes d'humidité. C'est sûr qu'il y en a. Je suis sûr qu'il y en a. Je suis sûr, sûr, sûr, je sûr. Canopy, une compagnie commerciale. Diesel terreux boisé. Un petit goût de terreux. Peut-être diesel, donc.. Euh paquet de miettes, donc euh, on va sortir l'artillerie lourde, on va mettre les lunettes d'approche, je vais vous montrer ça à la caméra, L'arôme a de pas payée. ça a l'air d'être un, un petit goût euh, bien. En l'égrenant, on va avoir une meilleure idée. Je vous montre ça euh, plus précisément, plus de plus près. dollars et euh, 39,30$. Je, je, je peux pas m'imaginer que Canopy va, va, va continuer comme ça. Euh, je peux pas croire. Je peux pas croire. Au début de la légalisation, tout le monde a dit ça va être comme les compagnies de bière il va y avoir seulement 3 4 gros joueurs, 3 4 grosses compagnies de cannabis qui vont acheter toutes les petites compagnies. Euh, mais qui qui qui achète du tweed Qui qui achète du cannabis Comment qu'a fait pour survivre toujours cette compagnie là Comment ça que c'est encore vivant Donc on l'a dit tantôt là, Canopy c'est 7 dollars l'action 7 dollars et 3 sous et ça l'a déjà été le 1er avril 2019. Donc, euh, 2019, là, il y a 3 ans, le 1er avril, c'était pas 7 dollars et 3 sous. C'était 67 dollars et 67 sous. Donc, euh, ceux qui ont acheté ça le 1er avril à 67 dollars et qu'ils ont encore la compagnie euh, ben, ils ont perdu, euh, c'est divisé en 9, là, divisé en 10. Donc, vous aviez mis, mis euh, si vous aviez mis, euh, 1000 dollars, ben il vous reste environ 100 Donc si vous aviez mis là, euh, 100 dollars, il vous reste 10 environ. Ok, je vous montre ça de plus près. Euh, J'ai quand même le goût d'en fumer un, hein? ça fait un petit bout. Et puis euh, je... Dead Boba là, c'est c'est dans mes euh, arômes. Donc euh, on enchaîne, on enchaîne. Ok gang, on est avec le Dead Boba de Craft Collective. Donc, c'est bien, c'est bien. Mais, est-ce que ça vaut 39$? Je sais pas. On n'a pas 5 euh, grosses cocottes, là. C'est euh, de la petite miette. De la petite miette. C'est que si on zoome sur les plus belles cocottes, c'est bien, c'est bien, c'est givré. Il n'y a pas de pochette d'humidité. L'humidité est parfaite, les cocottes sont denses. Dure, dur comme la roche. Ça peut être quand même bien, ça peut être quand même bien. alright gang, on va fumer ça, ce cannabis-là, pinène, pinène. Alright, gang. Donc, n'oubliez pas d'aller sur mon Instagram. On est maintenant 2000, 2000 followers sur Instagram. Super content. Un petit, euh, j'aurais goût de dire, sucré terreux. Fait longtemps qu'on n'a pas dit sucré chez Winman. On emploie souvent le mot fruité. On emploie souvent le mot floral. Mais sucré, euh, c'est sucré, c'est sucré terreux. Donc, on n'a pas sucré ici. On a diesel terreux, boisé. Donc, euh, ça va être quand même bien, ça va être quand même bien. Ça va être bon, ça va être bon. Pas vraiment intéressé à essayer le, le, le Orange Tins. Le Orange Tins. Je suis un peu tanné de l'orange. On a beaucoup d'orange à la SQDC. Dernièrement, euh, on a fait le mon Mimosa Orange Punch. Je vous ai parlé du euh, Palmetto Romulan qui goûte l'orange qui me faisait penser à ça. Quelques produits à l'orange à l'HQDC. Donc vraiment déçu que cet arc ait enlevé euh, le pink cush, le ice cream cake. Je, je l'aimais vraiment beaucoup. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre. Beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi ces deux produits-là ne sont plus disponibles. Est-ce qu'ils sont disponibles dans d'autres provinces? Faudrait, faudrait appeler. Faudrait appeler Supreme Cannabis pour savoir pourquoi que le Pink Kush et le Ice Cream Cake ne sont plus disponibles. Ils vont me dire, « Oh, monsieur, c'était des produits en rotation. » Ils sont en train de me dire que le Orange Things va te faire plus de ventes que le Ice Cream Cake. Pas sûr, man. Orange. Things. C'est pas mal. Alright. Donc, euh, à 39 et 30, euh, j'aurais aimé avoir une meilleure expérience. Euh, je me suis pas arrêté là, pour prendre des photos. Je me suis pas arrêté pour appeler mes amis. Euh, hey, 39 et 30, là, c est, c est, c est... on est loin de 25 C'est 40 C'est un est, est... 15 là, qui... Qui serait supposé de faire la grosse différence. Mais comme je vous dis, j'allume. Mais j'aime... Il sent bon. Il va être bon. Il va être bon. J'espère. J'espère qu'il n'y aura pas une surprise. Là. Mais c'est plus que sucré terreux. Sucré terreux, c'est pas désagréable, mais... All right, go, go, go, go, go, go. <coughs> <coughs> C'est sûr que là, je sors d'un petit rhume, mais quand même, j'ai quand même un.. un, un quand même un odorat. Euh, le terreux est présent, man. Le terreux est présent. Il est fort. Il est fort. Mais j'aime beaucoup plus le pink couche puis l'Ice Cream Cake. Ils sont où? Ils sont où? À 39 et 30, je peux pas en racheter, man. Je peux pas en racheter. Le ice cream cake, le pink j'en achèterai une fois de temps en temps, mais lui, j'en rachète, rachèterai pas. Il est pas dégueulasse, il est pas dégueulasse, mais il est pas wow non plus, il est pas wow non plus, il est fort mais on veut plus que ça on veut plus que ça on veut, on veut du goût on veut des terpènes J'arrive aimé ça j'ai aimé ça avoir le goût de diesel je le goûte pas je le goûte pas le goût de diesel qui est pourtant suggéré par la SQDC le goût de sucré il est plus là, là. il n'existe plus c'est vraiment terreux. Euh... Le humulaine, je sais pas c'est quoi. Le humulaine, c'est noisette, noix. Pinaine, c'est boisé, Pinette, euh... Non, non, c'est terreux. Le dead bobo, il est terreux, je trouve. J'aurais aimé ça plus l'aimer, man. J'aurais aimé ça plus l'aimer, le déguster. Colin, je, je sais que je suis fatigué mais le ice cream cake pis le pink couche colic était bon, man! Fuck, on dirait qu'ils font tout le contraire. On dirait qu'ils font exprès pour pas que ça fonctionne. Je te le dis, je comprends pas. Ça me fait penser à, à Tilray avec Dubon. Tu t'en souviens qui ont habillé qu le, le Turps? Euh. Avec euh, pas avec Dubon. Euh, Grell. Je comprends pas. Grell, qu'est-ce qui se passe avec ça? Là, on s'en va d'un On part. On est rendu ailleurs. Là. Mais là, c'est juste aller voir Grell parce que cette rauque collective, collectif, ils ont tous scrapé ça. Grell, il... il en reste tu des produits Grell. Il n'y a... a plus aucun produit Grell? A... Non, non, aidez-moi, là. Attends une minute. On va aller en bas. On va aller producteur on va faire un petit refresh. Yeah, Ça me fait chier, man. Ça me fait chier, man. 40 pièces, man. Il y a un gars qui m'a donné 10 pièces pour ça, merci. Ben la pression. Quand vous me donnez 10$, là, laissez-moi le temps pour aller acheter du cannabis, ok? dites-moi pas, hey, je t'ai donné 10 piastres, je acheter le cannabis d'être bobo. Wow, wow. Il y a encore euh, 30 autres dollars à ajouter, c'est pas parce que tu menais 10 10 sur 40, tu sais, wow, wow, tu comprends-tu? Tu des fois, on me donne un 10 c'est comme un peu intense, là, tu sais, « Hey, je t'ai donné 10 man! Va chercher, il a à point clair! Euh, » C'est à cause que est 4h30 de l'après-midi, euh, il va y avoir du trafic, puis il faut que je sorte un autre 30 de ma poche. Euh, non, non, je n'irai pas, bro. Merci! Merci pour le 10 piastres, man. Mais tu peux pas, on peut pas me contrôler de même. Eh, je te donne 10 piastres, t'as 10 pochots! Tabarnak, tu n'y es-tu, calice? Eh, je te donne 10 tourne ta langue cette fois avant de parler! Tabarnak, c'est -ce ça, calice? C'est quoi cette affaire-là? Je te donne 10 ferme tes yeux! Je te donne 10 piastres, tes yeux! Eh, hey, man, c'est comme un peu exagéré, là, tu sais. Fait que, euh, dead Baba! C'est 39 et 30, man. Je te le recommande pas. C'est 39 et 30. Il est bon. À 25 piastres, je te le recommande. Bon buzz, goût terreux. Mais le buzz, il est présent. Le buzz, il est présent. Mais terreux, je te le recommande à 25$. Mais à 39 et 30, man. Un super terreux. T'aimes tout ça de même? Si tu veux vraiment l'essayer, ah oh, oui, l'essayer! essaye les Un super terreux! Si, si, si, si, euh. Si toi tu es terreux, pis toi, c'est terreux, terreux, ben essaye-les, man. 39 et 30, le buzz est là. Donc, euh, SQDC, euh. Grill. Ah oh, puis je niaise même pas là, pour.. Euh, non, non, je suis ai à l'heure. Non, je niais même pas. Ah, oh, t'as juste à suivre. OK. Ah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, Bon, bon, bon, on se scrapera pas la vidéo. Tout va bien, tout va bien. Il n'y a plus de grill. Oui, il y en a. Il n'y a plus aucun produit grill à SQDC. Il n'y a plus aucun produit grill. Incroyable. Ça, ça, ça... Ça a disparu, man. Ça se peut pas! Ça se peut pas, man! Je peux pas croire à Grell! une de bonne marque, man, à SQDC! Hey, quand ça a commencé à SQDC, là, c'était Broken Coast, Grell, San Rafael. No joke! Fait que là, man, il n'y a plus de Grell. Parce que là, j'ai été voir dans Marc La marque. GG Grassland Great White North. Good Supply puis là On va voir dans Producteur Mais c'est pas Producteur Mais on va voir pareil Producteur Great White North Non De toute façon le producteur De Grill C'est <coughs> high Park Pis I Park Ils ont changé ça, ils ont changé le nom souvent hein. C'est Tilray. Euh... Tilris, c'est même pas écrit à SQDC. Moi, je comprends plus rien, man. À SQDC, ça fait dur en sacrament. Oh, my God. OK. On va revenir avec euh, Canopy. Et puis, euh, Supreme Cannabis. Craft Collective. Là, je sais même plus qu ce que je cherche. All right. Désolé. Désolé de, de cette vidéo, euh... je pense je être capable de te le recommander, man, Dead Bobo, Set Talk. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!